C'est important de garder le cap et, et voilà, mais c'est pas facile, non, c'est pas facile. On a plusieurs problèmes sensibles, alors je vais en citer deux. Si j'avais une baguette magique, je d'abord venir... je ne nous... Je nous trouverais d'abord un, un développeur qui veut bien venir rejoindre notre, notre aventure pour, en interne pour vraiment nous aider sur la partie technique, parce que c'est... Euh...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 Et, et, que, et que notre initiative soit poussée aussi par tous les gens voilà, qui travaillent avec eux en disant qu'il ben, y a quand même une solution qui existe et, et, et il faut l'utiliser. Pour nous, le rêve, ce serait vraiment... Euh